Bonjour à toutes et à tous, je voulais vous proposer un petit point technique euh, au cas où vous voudriez ponctuellement faire une plastification que vous n'avez pas euh, de plastifieuse et que vous n'avez pas envie d'en acheter. Alors une plastifieuse c'est ce type d'objet. On vient placer euh, une feuille ben, justement plastiquée près du cours dedans avec euh, l'objet à plastifier, le, la feuille fine à plastifier à l'intérieur et euh, après euh, préchauffage, ça passe à l'intérieur et euh, ça ressort plastifié. Là elle est, elle est découpée parce que je me suis servi que d'une partie de la feuille et on peut euh, justement les garder et les conserver euh, en partie seulement. Alors, Petite note très importante, sur les plastifieuses, vous avez euh, plusieurs réglages de température généralement. Ici, on a 80, 100 et euh, 125 euh, microns, c'est l'épaisseur de la feuille plastique à faire fondre. Si vous n'avez pas ça et que vous voulez quand même, euh, vous avez quelques feuilles plastiques que vous avez récupérées quelque part ou que euh, vous avez euh, envie de plastifier un truc, mais de manière euh, très ponctuelle et très peu de choses, euh, ou que vous avez le matériel, euh, mais que vous voulez plastifier quelque chose qui ne rentre pas dans la plastifieuse, c'est possible, je viens de le faire avec euh, ça. Donc ça fera euh, office de marque-page, mais ça c'est pas le problème. C'est surtout que je voulais un, un, un accroche euh, euh, stylo euh, pour mettre dans mon agenda. Euh, et bien entendu, euh, si je le mettais entre deux feuilles de papier, ben, ça ne passait pas dans la plastifieuse. J'ai quand même essayé au cas où. Voilà, petit coucou des chats qui font n'importe quoi. Euh, et ça marche pas. Ce que j'ai fait, c'est euh, utiliser un fer à repasser et euh, un torchon, un chiffon, une pâte mouille, etc. Sans humidité, sans eau, sans rien, et ça fonctionne. Il euh, faut le régler assez chaud, mais pas trop non plus, et ça va dépendre un peu de l'épaisseur euh, de votre plastique, puisque dans les plastifieuses, euh, des fois vous pourrez voir apparaître des petites bulles, et en fait ça, ça indique que c'était trop chaud. C'est pour ça qu'il ne faut pas régler par défaut sur le plus chaud, parce que le résultat sera moins bon. Euh, donc, le, là, comme euh, c'est pas une table de repassage chez mon bureau, il y a une plaque en verre qui protège mon bureau. Couche de tissu, l'objet à plastifier, couche de tissu, faire à repasser, bien euh, faire des mouvements, bien euh, euh, venir euh, bouger, réajuster. Alors c'est beaucoup beaucoup plus long, mais euh, voilà, ça vous permettre de faire des objets avec notamment ben, ici par exemple un élastique euh, pour euh, tenir les, les stylos qui ne seraient pas passés dans la plastifieuse. Voilà pour le petit point technique sur le plastique et les plastifieuses. Allez, bonne journée, au revoir.